nous avons présenté hier à la presse notre projet pour la métropole pour les élections des 15 et 22 mars prochains ce sont 400 propositions le fruit de l'expérience l'expérience du président de la métropole que je suis mais aussi le fruit d'une concertation très large une concertation citoyenne qui a associé des centaines et des centaines d'acteurs et d'actrices de notre territoire c'est un projet ambitieux un projet pour une métropole de proximité, mais une métropole aussi qui aborde la transition écologique avec la justice sociale, la transition écologique avec le respect des entreprises de notre territoire. Un projet qui s'annonce ambitieux et porté par des hommes et des femmes extrêmement décidés demain à gagner ces élections métropolitaines.